Histoire Monster High au Royaume des Pacham. Tu sais pas où est Nidale Il m'a dit qu'il allait voir Wadzi au Katakon. J'ai été voir tout à l'heure. Et bah, je les ai pas trouvés. Ah ouais, d'accord. Et ben bah, écoute, on va demander à Cléo, mais je sais pas où elle est Cléo. Moi, je sais. Elle est dans les coulisses, en train de se préparer. Je suis sûre qu'elle met 4 heures à se préparer, ou plus, pour juste se maquiller. C'est... Enfin... C'est juste pour le défiler de mode. Ah ouais d'accord. Bon, ben on va la voir. Oui. Tu viens Oui, oui, mais 5 minutes. J'ai un peu mal au... à mon rein, en fait. Ah. Ouais, hier je suis tombée sur le rein. Ah, d'accord. Enfin, vers le foie. Ah ouais. Ça. Regarde, elle est là-bas. Mmh. Ça va, Cléo Euh... Oui elle est une féroce accro de la mode, comme moi. Et oh, lui, elle euh, n'a pas trop le goût, quoi. Elle est juste pop rock. Et Nefera euh, est juste. est euh, juste euh, normale. Et moi, je suis une féroce accro de la mode, comme on dit dans les loups-garous. Mais moi, je ne suis pas une louka. Alors, du coup, ça fait que je vais gagner. Merci, les filles. Bon. Oh, regardez! Euh, pourquoi tu nous fais montrer une grosse machine à laver? Ah, oh, mais venez, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être du linge pour les poupées là-dedans. Mais non! Pour les poupées, c'est mon starai quoi. J'arrive pas à l'ouvrir! Ah! ah Bonjour, je suis le maléfique. Cheval bleu, turquoise. Ah, euh, où je suis Dans le royaume des Petshops. Je vous présente la reine. Bonjour. Euh, bonjour. Je suis la reine des Petshops. Je m'appelle Melinda. Melinda Mais c'est moi la reine. La reine des Petshops. Non, mais je suis la reine de tout le monde. La reine des, de Monsteraille, la reine d'Egypte, la reine de Pet peut-être. C'est moi et en plus, je suis plus grande que toi, alors c'est moi la reine, ok mm -hmm. Je suis peut-être petite d'après toi parce que je suis une grande Pet -Shop. Mais j'ai des pouvoirs magiques. Mon cœur asperge, asperge du dioxyde de carbone et ça fait mourir les Monsteraille, tu le sais euh, oui, je le sais. Et bon, voilà. <rire> Alors, maintenant, arrête. Et puisque tu m'as contredit en disant que toi, tu étais la reine, tu vas devenir la servante des pet Shop. Au fait, je te présente un petit nouveau. Il s'appelle Nidal C'est le, le nouveau fiancé de ma fille. Oh, il est trop chou, hein. Nidale Niddle, Jane Bullittal, enfin, ta maîtresse, elle t'attend. Elle, est... elle est hyper stressée, elle veut te voir. Oui, bah, écoute, j'ai trouvé une fiancée, moi, et puis... Il faut qu'elle se passe de moi aussi. Hein. Mm -hmm. Jane Bullittal, fais-la amener. Je ne peux pas sortir du Royaume des Shops mm, Oui, c'est vrai. Bien, moi, je vais la faire venir. Cheval Bleu Oui. Faites-la venir. D'accord, alors, vas-y prends le pouvoir qui est dans la laque, normalement ça va la faire venir, d'accord, assieds toi chère demoiselle Venue, euh, elle est venue à essayer d'ouvrir un machin et puis tout d'un coup, chut elle est venue dans un truc bizarre là-bas. Ouais. Oh, ça me fait asperger Ah oh, oui, oui C'est <coughs> euh, qui elle C'est un chat, c'est un mini -chat je sais pas, enfin, plutôt un gros chat. Parce que même les chats de nos jours, ils sont pas aussi grands, c'est clair. Salut les filles, Cléo Oui. Tu ne réponds pas, il va à côté de la maison. Très bien. Voici le cheval bleu. Hmm. Bonjour. et maléfique, alors si vous faites des bêtises. Il vous envoie dans le pays le plus pauvre du monde, l'Afrique. Oh, oh. Voilà. Et bien sûr, moi je suis la reine des pet Shop, Alors, si vous me contredisez comme Cléo, comme Mademoiselle Cléo, la nouvelle servante, et eh bien vous deviendrez une servante des pet Shop. Donc, euh, oui, d'accord. Enchantée, Altesse. Mm. Très bien. Tu es Jane Bulital euh, Oui. Et toi, Bibominable Oui. Et eh bien, Jane Bulital, voici ton petit nidal. Laisse-moi, j'ai une fiancée, c'est la fille de la reine. Et voilà. <rire> et si vous voulez en sortir de ce pauvre truc, et eh bien tant pis, parce que vous n'y arriverez pas. Au fait, mon petit cœur au-dessus de mes yeux asperge un... du dioxyde de carbone, ce qui veut dire que... Vous allez mourir. Si, je, si vous me contredisez. Cléon va mourir Non, pas du tout. Je l'ai juste punie d'être une servante. Mais deuxième fois, elle sera prisonnière de mon cœur. Et du coup, elle sera morte. ah euh, d'accord. Pourquoi vous nous avez fait venir Parce que on m'a dit que Nidale était ton imagine Et Abby, tu vas devenir une guerrière une guerrière ah oh, c'est ce que je voulais une guerrière des petits Shops veut dire que tu vas te battre avec les plus grands ennemis des pet shop les monsterailles non les plus grands ennemis ce sont les chiens veut dire cela c'était juste une photo ah d'accord donc tu vas aller sur cette boîte là-bas OK T'inquiète, okay, Jane, on va sortir. Ouais. Bien, la servante, et toi, je veux te garder pour toujours avec Needle. Tu seras tout simplement un... Tu resteras sa maîtresse. Tu seras dans le monde des petits. Needle, je pense que tu as un mot à dire à ta maîtresse. Un mot d'adieu, peut-être. Laisse-moi passer cette préchaire. Déjà, je peux te présenter ma fiancée. Bonjour. C'est Mélissa. Elle est trop jolie, hein Euh, oui, peut-être. C'est un petshop. Je sais que ça paraît bizarre, un hein. Paris vaudou marié avec un, un petshop. Voilà. Je voulais que tu sois euh, à mon mariage, que tu sois le témoin. Euh, pourquoi pas la dame d'honneur La dame d'honneur, c'est la reine. Ah. Et du coup, toi tu seras le témoin. Et le deuxième témoin. On n'entend pas. Un témoin c'est suffisant. Ok. Voilà. Le mariage est complet. Euh, si ça t'intéresse, tu pourrais faire la décoration de notre cher royaume. Euh, moi, je ne passe pas dedans, bien entendu. Mais c'est. En fait, c'est l'union pour euh, le mariage. C'est là où que va se passer le mariage. Mais je ne rentre pas dedans non plus. C'est pas grave, tu t'assiras devant. Comme moi. On sera à côté. Puisque nous sommes tous les deux à peu près des témoins. Je suis dame d'honneur et témoin un peu. Un tout petit peu, parce que je ne pourrais pas être côté en même temps. Ok. Bon, nous, on revient dans notre cérémonie. Ouais. On va aller faire nos vœux moi, je vais en haut, tu vas en bas ou au contraire Le contraire. Très bien. Ben, je vais aller voir les décorations dans votre grenier. Euh, D'accord, et comment je parce que je déteste le vide sur les fleurs me fait voler les gens alors touche ouais, ah. wow! oh. oh. bon, les chou contrôle ce truc toi-même. toi même chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou chou à la chère guerrière. Me faire une robe. Ah non, sur toi, tu vas faire une robe. Quoi je, je, Normalement, c'est moi qui dois porter les robes. Et ben maintenant, c'est contraire. Allez, machine à couture est dans le grenier aussi. T'as juste à toucher mes fleurs. Chercher la machine à coudre, euh, la machine à coudre.